Du Bukhara Paso, avant toute chose, je tiens à vous dire félicitations et bravo pour votre grandissime qualification pour le 8e de la CAN 2022 au Cameroun. Bon, vrai frère, amusez ma pas parce qu'on a cassé, dit la vérité. Votre équipe du Bukhara Paso qui a joué aujourd'hui contre l'Ethiopie, là, faut pas se battre. Cette équipe-là n'ira pas loin. Je vous assure. Parce que si vous tombez sur une très bonne équipe dynamique Vous les Bukinavés, soyez sûrs Qu'ils vont vous bastonner, vous frapper, vous éliminer Vous envoyer directement à Ouaga Parce que vu comment Ethiopi vous a lutté Vraiment c'est la honte hein, Parce que la vérité, à votre équipe là Ils sont nuls, aucun fond de jeu, aucune tactique Et je vous dis en vérité Cette équipe là, avec ce jeu de Fakouche Que vous jouez, vous n'irez pas loin Parce que hein, si vous tombez sur une bonne équipe Ils vont vous bastonner hein, La vérité, on à dire, vous laissez savourer S'après votre qualification en huitième de finale Mais je vous dis la vérité Équipe Sala qui a joué contre les Qui a lutté pour obtenir un point pour se qualifier Si vous tombez sur une bonne équipe Dynamique Vous les Bukinabins allez plier bagage pour rentrer à J'en ai fini. Je vous assure à mmh. présent, parlons du lieu indomptable du Cameroun qui s'est fait gifler d'une gifle giflable qui s'en gifle venu tout droit du café. Parce que le lion lui parle, il que qu'il a le droit et qu'il peut frapper tout le monde. C'est là que le petit régule bleu du café l'a attrapé, la mis dans l'eau et a commencé à le gifler, le croquer. Faut voir le grand frère lion a de se débattre pour prendre la peau Il Faut pas lui de courir parce que le régule le poursuit. <rire> des voitures, accident des motos comme deux motos peuvent se cogner mais accident de deux hommes moi j'ai jamais vu ça parce que lorsque je vois le quartier camerounais et les défenseur camerounais aller se percuter, se cogner quoi et faire accident de l'homme non euh, si si dans leur surface de réparation et que tu vois le requin bleu marquer un joli bleu, venu tout droit du paradis cela tu comprends que Va. Allez. ça peut tarder enchaîner l'élément directement oh ils sont mauvais <rire> Ah ben pour finir, voici comment les lions se fait basculer, chicoter, beauté par bien sûr, qui, les règles bleus, venus, les capers. Oh peut être aussi bête Vraiment Attends, je suis ivra Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulages J'ai dit un, le mot de fin. Tous les sorciers qui sont ici, oui. vous êtes des bâtards! danser,